Audio Jungle Salut les DD, j'espère que vous allez bien En tout cas moi ça va très très bien Société DD Frelin bonjour je, je suis à votre écoute. Oui, monsieur Dédé, je vous appelle parce que j'ai un problème de frelons. Sous ma terrasse, il y a plein de frelons qui sont, qui sont apparus. Sous ma terrasse, je ne peux pas sortir, je suis très inquiète. Des frelons Mais pas de nid. Oui, il n'y a pas de nid. Oui, ils sont regroupés par dizaines. Ah, j'ai très peur, hein. Ok, vous êtes sûr qu'il n'y a pas de nid autour de la maison Comment vous dire En fait, il y a un nid chez mon voisin. Et ce connard, hier soir à 21h, il a pris un fusil et il a tiré dessus. Et du coup, ben, tous les frelons ils sont partis, le nid est tombé. Et là, ce matin, on se retrouvait avec plein de frelons sur la terrasse. C'est un panique. Oh putain Ok, j'arrive de suite. Il y a toujours une solution pour les détruire. Et en plus, je suis beau gosse. Beau gosse Il n'y en a rien à foutre Dis-moi, tu veux les frelons Que fais-tu, petit dédé Il te reste un frelons asiatiques qui à détruire. Je n'ai pas la force, sachant que c'est le dernier. Il faut pas laisser ces frelons récétiques envahir notre pays. Maître, j'ai besoin du soutien du peuple dédé pour trouver la force. Oh, prends la force, dans les tête et la force grandira avec le peuple. Oh, comme maître LGF Oui, je vais combattre ces frelons pour le peuple d'édé. Oui, tu y arriveras. Monsieur Pignon Oui Si je vous demande d'appeler quelqu'un, vous pensez que vous pouvez le faire Il y a des moments, j'ai l'impression que vous me prenez pour un imbécile. Mais bien sûr que je peux le faire. Qu'est-ce que je dois dire Vous allez appeler un désinsectiseur et lui dire que vous avez un problème de frelon. Ah oui, c'est bien ça Et à la fin, vous n'oubliez pas de donner l'adresse. Quelle adresse Ma maison Pour l'intervention de frelon ça marchera jamais. Mais si, j'ai compris. Mais c'est pas simple. Mais j'ai compris. Quoi c'est pas simple. C'est tout simple. Oui. Vous êtes moi, ok Ok, ok. Vous avez un nid de frelons dans la cabane. Ok, européen ou asiatique Asiatique. C'est quoi son numéro 07-69, je vais le faire moi-même. Il s'appelle Dédé. Ah bon Il n'a pas de prénom Je viens de vous le dire, Dédé. D, c'est son nom, et D, c'est son prénom. Bon, assez perdu de temps. N'oubliez pas de donner mon adresse. Allô Allô Allô Pourrais-je parler à M. Dédé, juste une fois C'est moi. Bonjour, je vous appelle car j'ai un problème de frelon. Il est où La cabane. Dans une cabane de jardin. Et j'aimerais une intervention rapide. Je peux intervenir demain matin, si vous voulez. Ah, ok, c'est parfait vous êtes rapide. Je vous dis à demain, monsieur Dédé. Et voilà, le rendez-vous, il est pris. Le gars, il est hyper sympa. Et l'adresse Quoi Il a oublié de donner l'adresse. Oh, la boulette. Ça dépasse tout ce que j'ai imaginé. Fat, il m'arrive un truc de ouf! Fat! Quoi, quoi, quoi? Il m'arrive un truc de malade! Ah, attends, attends, qu'est-ce que c'est toi? Non, mais sans déconner, un truc de barjo de gueudin! Il arrive toujours des trucs de fou! J'ai failli me faire bouffer, je te jure! Ouais. A, euh, attends, non, mais sans ah, déconner! Attends, attends, attends, je finis là! Non, voilà. mais voilà. putain, Fat, Fat! Ouais, ok! Ouais, je vais, je vais voir. désolé, mort! Désolé, ouais. Il hein. m'arrive un truc de malade Un truc de malade truc de... Ouais, Attends, mais... si tu ne vas pas le prendre J'ai des nids de frelons, comme ça Des nids de frelons, je veux dire Deux, un là, un là Ils sont à quoi Un mètre des cartes, je te jure Il faut une solution, je sais pas quoi faire. Les trucs ils sont comme ça, ils ont fait une violette T'as fleur de mouches, c'est pas des mouches C'est des frelons, on peut monter dessus <rire> oh, mais chiant T'es chiant Mais j'ai pas par ça Impossible Oh mais je suis là Putain mais, enfin, mais je suis dans la merde Je suis dans la merde J'ai des gamins qui ont fait Ah là, mais ça, ça c'est une mission pour Dédé Frelon Vous avez un problème de Frelon Dédé est pris pour le combat Ça ah ah tourne आप भी जैसे भी Maître Vagdor, que puis-je faire pour vous Avez-vous caché le nid de frelons asiatiques sur la planète Terre Le Jedi frelons l'a détruit, pourtant il était bien caché dans une cabane. frelons, encore lui, et encore gagné, avec la force de ses abonnés. Mais c'est pas fini. La saison commence à peine. Aujourd'hui je vais vous présenter quelqu'un que vous connaissez, c'est Dédé Frelon. Voilà. Sébastien, Donc, sinon, si vous préférez. Voilà, Dédé Sébastien. Donc euh, lui il est sur la région de Toulouse. Donc, il fait aussi des vidéos. Bon, elles sont, elles sont moins bien que les miennes. Non, je suis désolé, Dédé. Ah oui. <rire> non, je plaisante. Non, on n'a pas le même style. Donc, tout va bien. Il n'y a pas de souci, de toute façon. Bon, après, ce qui est bien dans, dans, ce, dans ces vidéos, c'est qu'il montre aussi euh, où en est le frelon asiatique. Et pour être tout à fait franc, je crois qu'on a encore de grandes années devant nous. Ouais, c'est ouais. pas fini encore. Ouais, ah, c'est magnifique. Magnifique, je sais pas, mais c'est impressionnant. En fait, ça tisse quand même pas mal. Ouais, ça tisse, parce que je l'ai vu là, le fil. Hop. Ah c'est génial. Oh putain, oh putain, oh putain, oh putain, <rire> oh putain. Voilà. <rire> oh, <rire> c'est bon. C'est bon. Ah <rire> oh, merde, ils le verront pas ça. Je sais pas. Ah peut-être, oui, mais ils vont l'entendre. <rire> On a eu une petite frayeur vite fait On a perdu un petit peu le contrôle Ouais j'ai un peu perdu secondes. le contrôle Elle s'est rapprochée sur moi Idiot <rire> oh, punaise Je crois que Céline m'aurait fait une attaque Dédé frelant de la chaîne Dédé frelant Salut Ça va Moi bon, ça va nickel Eh hey, Dédé un frelon Où ça Où ça <rire> Les perdants auront forcément un gage. Personne très attention, ils sont là, ils se cachent n'importe où, à des endroits très dangereux. Je me répète, je me Je suis très très très attentif. Arrêtez d'être sur l'écran. I mm don't -hmm. les petites piqûres que je peux avoir ici bien quand vous ne voyez pas l'autre main il y a un fumaud et il y a un petit sac on va essayer de trouver le trou et mettre la boule on va poser la première gauche je que je l'ai bien touché là Alors, les fonds asiatiques ça attaque beaucoup plus rapidement mais euh, le fond européen le bruit c'est quand même plus impressionnant le montagne qui regarde puis, voilà, il n'y a pas trop de problème juste ils doivent se dire il est fou ce mec. Regardez-moi ça. Vous vous dire quand même le frelon européen est quand même agressif aussi. Hein. Donc il faut faire vraiment attention. Regardez-moi ça, il est énorme, il rentre même pas dans la caméra. Bon les amis, petite piqûre au pied. Expert Nusip, bonjour Salut, je m'appelle Tony, je voulais un petit renseignement. J'ai parié 100 balles avec un pote que le frelon asiatique était plus gros que le frelon européen. Dis-moi que j'ai raison Ah non, malheureusement, c'est pas ça. C'est le frelon européen qui est beaucoup plus gros que le frelon asiatique. L'européen mesure à peu près 4 cm et l'asiatique 3 cm. Désolé. Ah, je vais me faire tuer par ma femme. J'ai encore perdu 100 balles. Expert Nusip, bonjour Bon Quel est ton film D'horreur, Un film d'horreur là Comme ça Euh, je sais pas, hein. Pff, euh... Bah dépêche-toi, j'ai d'autres appels à donner. Ah mais ouais. Ok. Alors c'est un frelon dans le grenier. Mais c'est quoi ce film Je connais pas. Expertnisy, bonjour Wesh, ouais, je, je m'appelle Toul On m'a dit que les Bourdons faisaient du miel, c'est du n'importe quoi ça. Oui, c'est exact. Ça fait du miel, oui. Ouais, de toute façon, je m'en fous. J'aime pas le miel. Expert bonjour. Ouais, ici, c'est bien rien, direct de la Banque de France. Euh, dis-moi, il paraît que les rats peuvent, peuvent creuser le béton. Est-ce que c'est vrai, ça Oui, c'est vrai, mais sur 10 cm, pas plus, c'est quand même pas des, des super rats. Hein. Ah, merde, j'en avais pris plusieurs pour creuser le coffre-fort de la Banque de France. Qu'est-ce que je vais faire, maintenant Putain, il va falloir que je rappelle Tokyo et toute sa compagnie. Expert nusy bonjour alors là, les frelons, ils vont pas faire l'eau feu. Expert de visite, bonjour. Salut, Dédé. Dis-moi, j'ai 3 mètres à faire ce soir, et je suis vraiment pas en forme. Dis-moi, tu pourrais pas me passer tes petites boules magiques jaunes, là, hein, qui donnent plein de vitamina Oui, oui, j'en ai, oui, t'en un peu. Allez, attrape. Ah, merci, Dédé. Ah, ça va me faire du bien. Ah ouais, vraiment, ça va me faire du bien, ça, je le sens déjà. Merci, Dédé. Salut, Dédé, j'espère que vous allez bien. En tout cas, moi, ça va nickel. dans le Habitants La GoPro le phéromone attire, les guerriers de la reine. Il arrive et sans craindre le pire, finiront dans sa ligne de mire.